Aujourd'hui le 8 décembre 2022, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. À la suite de frappes avec des armes de haute précision des forces aérospatiales russes dans les zones des colonies de Chevchenkovskoï et Grigorovskoua, région de Zaporosy, 5 lanceurs de systèmes de lancement multiples, MLRS fabriqués aux états unis et Mars 2 fabriqués en Allemagne, ont été détruits. Deux lanceurs IMAR de fabrication américaine ont été détruits près de la colonie d'Ilychevka dans la République populaire de Donetsk. Plus de 90 mercenaires polonais ont été tués dans la zone de la colonie de Barovskoua dans la région de Kharkiv à la suite d'une frappe d'armes de haute précision des forces aérospatiales russes. Dans la direction Kranolimansky, les unités russes ont continué à mener des opérations offensives. Plus de 60 militaires ukrainiens, 3 véhicules de combat d'infanterie et 2 véhicules ont été détruits par des frappes d'assaut et d'aviation de l'armée, des tirs d'artillerie en une journée. Dans la direction de Kupiansk, plus de 70 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat d'infanterie et trois véhicules ont été détruits à la suite de frappes d'assaut et d'aviation de l'armée, ainsi que de tirs d'artillerie sur des zones de concentration des forces armées ukrainiennes. Dans la direction de Donetsk, l'ennemi a tenté en vain de contre-attaquer des unités de troupes russes en direction des colonies de dispute à debrest voie de la République populaire de Donetsk. À la suite de dégâts causés par le feu, plus de 50 militaires ukrainiens, trois véhicules de combat blindés et deux camionnettes ont été détruits. Dans la direction sud-Donetsk, les forces armées ukrainiennes ont tenté d'attaquer les positions des unités russes en direction de la colonie de Nikolskoye de la République Populaire de Donetsk avec l'aide d'un groupe tactique D'autres prises Par des actions décisives des troupes russes et des frappes d'artillerie, les unités des forces armées ukrainiennes ont été repoussées vers leur position d'origine. Plus de 30 militaires ukrainiens, un véhicule de combat d'infanterie, un véhicule blindé de transport de troupes et deux véhicules ont été détruits. L'aviation opérationnelle et tactique et militaire les forces de missiles et l'artillerie ont touché 93 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes en position de tir, ainsi que des effectifs et du matériel militaire, dans 196 districts. Dans la zone de la colonie de Peshenji, dans la région de Kharkiv, le lanceur du système de missiles tactique Toshkaï a été détruit. Dans la zone de la colonie de Dilivka, en République populaire de Donetsk, un radar de contre-batterie en TPQ50 de fabrication américaine a été détruit. Un hélicoptère muni de l'armée de l'air ukrainienne a été abattu au moyen de la défense aérienne dans la zone de la colonie de Yakovlevka dans la République populaire de Donetsk. En outre, cinq véhicules aériens sans pilote ont été détruits dans les zones des colonies d'Otabavka de dans la région de Kharkiv, Baranikovka, Kremneia et Prostorno dans la République populaire de Lugansk. En outre, 14 roquettes des systèmes de lance roquettes Multiplimars, Alder, Huragan et le missile anti-radar ont été interceptés dans les zones des colonies de Novopetrikovka. Blagodatnoé de la République Populaire de Donetsk, Tokmek de la région de Zaporozhye et Novaya Asburyevka de la région de Kherson. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, 341 avions, 181 hélicoptères, 2643 véhicules aériens sans pilote, 392 systèmes de missiles antiaériens, 7030 chars et autres véhicules de combat blindés, 920 véhicules de combat de système de lance-roquettes multiples, 3668 pièces d'artillerie de campagne pièces et mortiers ainsi que 7507 unités de véhicules militaires spéciaux.